Depuis quelques semaines, les états-majors des candidates à la présidence de la Ligue Nationale de Football Féminin s'activent sur le terrain. C'est le cas des éléments de la liste conduite par Geneviève Asengono, lui qui a à cœur d'apporter des solutions dignes et véritables dans ce secteur qui, selon des Gabonais, peine à véritablement démarrer. Femme d'expérience, tenace, amoureuse du ballon rond, elle entend s'investir pleinement pour de meilleurs résultats et une image plus réluisante de cette discipline sportive au Gabon et au-delà projet de programme que j'ai euh, concocté avec mon équipe nous allons nous atteler à soutenir à l'appréciation de tout le monde de tous les acteurs et des clubs et joueuses en tout cas tout le monde aura son exemplaire de projet et chacun apportera ce qu'il pourra apporter dans ce projet mais déjà il s'articule sur cinq piliers. Okay. Euh, L'aspect la, la, juridique et administratif de notre Ligue, ce sera le premier. Et après, nous allons nous atteler à l'organisation, puisque le gouvernement a souhaité que le championnat commence très rapidement. Nous allons nous atteler à l'organisation de ce championnat. Et dès que nous aurons mis le championnat euh, sur pied, et nous allons partir vers la formation des cadres, parce que vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont bien formées dans, dans le domaine du football, dans l'entraînement, la préparation physique, la médecine du sport, tout ce que vous voulez, tous les métiers liés à cela. Donc nous allons nous atteler à demander à travers notre fédération mère, parce que c'est la fédération gabonaise de football qui traite avec les organisations internationales telles que la FIFA et la CAF, nous allons nous atteler avec elle à lui demander de nous trouver des formations dans ces domaines. Donc nous allons voir la formation des cadres et quand on aura fini de former nos cadres, on va dire plus. Vous allez voir, on va rechercher des partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et on va ouvrir notre Ligue Nationale au monde extérieur. Il faut qu'on parle du Gabon à l'extérieur à travers cette Ligue. Voilà les cinq piliers que compte notre projet de programme. Geneviève assangono Lui, la candidate qui se veut rassembleuse, prône la collégialité. Aussi, elle entend travailler avec chaque acteur de football, sans exception, une fois élue à la tête de la Ligue nationale de football féminin. Lorsque je serai élue à la présidence de la Ligue nationale de football féminin, euh, je vais d'abord m'atteler à rassembler tous les acteurs du football féminin parce que le football féminin a souffert de beaucoup de mots, de, de, de, de jalousie, de haine, de beaucoup de mots, beaucoup de mots. Et donc je vais à les rassembler d'abord toutes. Nous invitons toutes celles qui veulent embrasser ce domaine. Nous sommes prêts à les accueillir, nous les invitons tous. Et qu'ils viennent, d'ailleurs c'est le souhait de tout un chacun, lorsque vous commencez une activité. Vous la commencez peut-être à deux ou à trois, mais après vous voudrez bien que tout le monde arrive, que tout le monde, que cette activité soit une grande activité. Et si on veut qu'elle soit grande, il faut qu'il y ait plus de monde. La formation dont je parle ne concerne pas uniquement celles qui sont déjà dedans elle concerne même beaucoup plus celles qui ne sont pas encore dans, dans le domaine du football féminin, mais qui veulent embrasser le football. Ben, c'est Notons qu'elles sont trois candidates en lice pour cette élection et Geneviève assangono lui est mariée et mère de famille dans sa gibecière, un grand palmarès de diplômes et des titres dans le monde footballistique aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.